Bienvenue sur la chaîne de magie de Magique Pascal. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à vous. On est content avec Brigitte de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tour de cartes. Regardez plutôt. Quatre As. D'accord Parce que j'aime bien les quatre As. Oui. Et tu savais que l'As de pique était l'As-Chef. Tu le savais Euh, non. Tu le savais pas L'As-Chef, tout à fait. est ce que je vais faire avec les autres As, Regarde. Et bien ça va être très simple, je vais les disposer sur la table, d'accord mm -hmm. Et pour qu'il n'y ait pas de triche, ce que je vais faire, je ne vais même pas toucher aux cartes. Ah oui. Tu crois ou pas Ben si, si tu dis. <rire> Regarde, je vais prendre une carte, d'accord, mm -hmm. et je vais déposer les cartes comme ceci, sur l'âge ch chef, d'accord D'accord. On le voit bien, mm -hmm. d'accord Regarde maintenant, d'un mouvement magique, tu le crois ou pas bah, on regarde. va voir. Suspense. Oui. Premier mouvement magique. Et si je retourne Un roi. L'as a disparu. L'as a disparu. Deuxième. J'avoue que c'est magique. Pas mal, hein ah, Regarde, deuxième. Oui. Un autre roi. Incroyable. Ça devient incroyable. Vous ne trouvez pas Oui, mais carrément. Troisième, regarde. C'est pas, pas beau ça? Franchement, c'est pas beau? C'est magique. Alors maintenant, regarde. Simplement faisant une, deux, trois. Mm -hmm. Si je retourne les cartes, qu'est-ce qu'on a? Les quatre As. Eh bien, on a les quatre As. Oui, bravo. Ah, mais je viens de faire ça sur la dernière carte. Ça ouais. serait marrant que. En oh, bas. Le quatrième roi. Le roi de pique. Donc on se retrouve avec quatre rois. Et, 4S. et 4S. Ça t'a plu Ah oh, mais carrément aussi. Bon, franchement J'ai adoré. Eh bien, est-ce que vous avez aimé aussi Eh bien, si vous avez aimé, c'est très simple. Faites un commentaire sous la vidéo, likez. Et pour tous les nouveaux abonnés, écoutez, abonnez-vous. Parce que chaque semaine avec Brigitte, nous sortons des vidéos. Et si vous aimez la magie, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, Brigitte, a quelque chose à dire Parce Non que sinon, Eh bien, on se donne rendez-vous avec Brigitte la semaine prochaine Allez, ciao les amis Bye ciao. bye Bye bye